C'est hein. passé si je me suis même pendu. Je pense à tous ces bons moments, hein. Mais je dis que je dois continuer, je dois pas m'arrêter Car je prends du plaisir en me filmant Joyeux anniversaire, ma chaîne Quand je pense que je t'ai lancé Car le virus n'a fait, je regrette rien du tout Joyeux anniversaire, ma chaîne T'as dépassé l'espérance de vie d'une chaîne YouTube T'as dépassé pour toi je doc Me gusta hacer videos, especialmente con Aldo. dos Eres mi hipopótamo, mejor del mundo Y el único que hace videos de que hacer e ir a todos A todos, a todos y a todos Mejor del mundo El mejor del mundo Joyeux anniversaire, ma chaîne Quand je pense que je t'ai lancé Car je veux une affaire Je regrette rien du tout Joyeux anniversaire, ma chaîne T'as dépassé l'espérance de vie d'une chaîne YouTube I've had a YouTube channel for you now I've made many videos which have helped me get to where I am and I'm so I'm still going to advance to infinity Me and my Youtube channel, it will never be over It will never be over J'te lâcherai jamais, oh j'te lâcherai jamais Merci aux abonnés qui m'a encouragé Qui ont en, cliqué sur le bouton, Qui m'ont pas abandonné, pas abandonné Abonne-toi